Y a quoi pas. Donc là euh, on est actuellement dans Madrid, on, on sait pas pourquoi pas cou cou cou on <rire> court, mais les gens courent On sait par où on court Alors on court Ou de quoi on court <rire> Il y a qui nous pousse Yes bro, premier billet du voyage Yo les petits loups, on est arrivé à Madrid avec le photo. Steven, vous le connaissez pas encore, vous allez apprendre à le connaître Alors là on va visiter quoi Steven C'est pas le marché, on va faire le Prado aujourd'hui On va aller voir les peintures de Goya Ouais. T'inquiète pas, je ne pas le découpage le montage Donc tu peux parler en il n'y a pas de On va peut-être aller voir Fast and Furious 8 Ouais ça, je connais un peu Steven Il y a peu de chance qu'on va voir Fast Furious 8 les gars Donc là on va un petit peu flâner On teste un peu la nouvelle caméra On n'est pas la bonne place ça, mon frère. On n'est pas à la bonne place, ça, frère. On est pas à la bonne place, ça. Faut qu'on trouve la bonne place à Del Sol. <rire> Je vais dire Del Sol toutes les 30 secondes. Faut qu'on explique ce qui nous est arrivé ce matin. On s'est couché à une heure approximative de minuit. Minuit 30 ouais, Minuit 30. Ouais. Euh, et on s'est réveillé à une heure approximative de 4h20. 4h20, 4h20. heureusement que tu t'es réveillé. C'est très approximatif. Et du coup, on va à l'aéroport, machin, tac-tac. On prend la voiture, on garde la voiture, on prend le train, on va à l'aéroport. Voilà, on arrive tout nickel, franchement. Nickel. Passe le contrôle, de contrôle de sécurité nickel impeccable bon. on arrive à la queue euh, pour euh, attendre l'avion pour embarquer et là euh, on dit euh, monsieur l'archer est appelé bon alors j'y vais c'est bon et là le mec me dit oui euh, vous êtes en stand by j'ai dit euh, oui non et du coup bon bah on a dû attendre et en fait le mec nous a fait patienter en vrai deux minutes réelles mais pour nous ça paraissait un quart d'heure et on était là notre, euh, notre séjour était en suspens quoi. <rire> ce vlog était en suspens les enfants on a su négocier on a... Hein. Il tape un petit peu hein. Là on n'est plus dans le social Il n'y a pas grand chose d'intéressant Non Steve Moi, Steve est dans une période de très grande dépression est... Actuellement il y a un pont Il vient penser quelques fois C'est la cathédrale de Nuestra Señora de la Almudena Je ne sais pas si ça a la même signification en Espagne En Angleterre, à Londres Le à Palace s'il y a la, le drapeau qui flotte comme c'est le cas-là sur le Palais Royal ça veut dire que la reine est à Londres et euh, quand elle n'est pas là on enlève le drapeau et c'est une façon assez simple de savoir si la reine est là ou pas. Je sais pas comment il s'appelle maintenant le coin de Avant c'était Ron Carlos qui a un et qui a laissé place de son fils. On vérifiera ça. Oui on vérifiera ça, on vous, on vous mettra ça en commentaire. Steven, vous fera une petite recherche. Petite recherche. épistémologique. Épistémologique. Epistémologique, Epistémologique. j'arrive pas à le dire. Je te l'ai dit que j'avais faim, Steven ou pas Bon alors c'est difficile à voir dans la vidéo puisque ben... Bah, <rire> ça fait à peu près 30 minutes qu'il me réveille qu'il a faim. <rire> <me fais> <rire> Est-ce que tu serais pas un peu indécis sur la destination? I'm here in Spain with my best friend Vincent. It's not quite the monster minion I'm looking for. It's the monster minion. First bite, you know, just, I just felt the bones, just crunch. Well, you want to fall overboard here. Be dead. L80. When you're diving with a shark, lightning will be the least of your problems. My name. Cyril showcase. One just get myself a two And I spend my life in the most hostile and remote corners of the world. Welcome to the promised land, chasing monster fish. It's a huge shots on my. quest que ça fait Steve de se poser 5 uh, minutes, pour, uh, quitter un peu l'unif tout ça là plus joue. Yeah. Ça ferait pas du bien de de flâner, tu vois. un petit flanage des familles. Si si ça fait plaisir. <laughs> <laughs> si si ça fait plaisir. <laughs> <mais>. <laughs> Donc ça c'est quoi comme marché Steve C'est Mercado... Mercado de... del Sol Mercado de San Miguel, de San Miguel. Franchement c'est trop stylé, on vous conseille de venir Désolé je pense que je vais pas pouvoir résister frère Et... Uh, can we get uh, two of that one too T'as pris quoi Steve Epinacas Epi Queso T'as goûté ou pas Pas encore. J'attends. Et l'autre, c'est quoi tu t'as dit Fromage. Fromage. Santé, Petit frère. frère. Petite tapasse. tapas. On n'a même pas demandé euh, ce que c'était comme ça. Euh... On n'a pas du tout fait les Français pour le coup, les ouais. Américains. Pour... Ouais, on a fait les Américains. Ouais, du pinto. Et champignons, du coup. Ouais. Voilà, ça. Là, Alors, euh, on, a, on a réservé euh, une auberge de jeunesse et euh, on n'est pas sûr d'où elle est, en fait. Ça s'appelle euh, Hostal El Arco. C'est de la France Oui, de la France. Qu'est-ce qui se passe, Steven, là Hein Voilà, quoi. Et du coup... Donc, Steven hier a réservé une chambre ici, sachant que Madrid se trouve actuellement ici. C'est quoi l'échelle aussi là non. 23 km. 23 km. Euh, vous avez déjà payé les. On m'en a payé 6 euros, ouais. ouais je crois. Voilà, on a payé un accompte en fait. Non, mais vous avez le droit de rigoler. Hein. Oui, oui, Vous pouvez rigoler. Hein. Euh... Mais c'est euh, donc c'est l'auberge au centre-ville que tu me parlais, mais à 23 minutes du centre-ville. <rire> <rire> on fera une belle pub pour euh, l'office de tourisme de Madrid, je pense qu'on peut. De la place Elle est en train d'appeler pour essayer d'annuler notre réservation. En direct euh, à une manifestation sur la Playa del Sol. Ouais, c'est la belle <rire> C'est la belle oui, c'est pas où parler un berge Donc là, euh, on est actuellement dans Madrid. On, on sait pas sait pas, pas, pas pourquoi on court. <rire> Mais les gens courent. On sait par où on court. <rire> Alors on court. <rire> Ou de quoi on court <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <mais> Why? Why are we running This is a revindicant for the best language Regardez Bibi Allez, salut Bibi hein. On va aller voir bon, la tête du peloton Ika Ika Ika Where are you from? France. France. Oh, what are you doing in this race? Well, you running! And <laughs> we said, we said, let's go with them. That's Nice. So that's really nice. They told us it was for uh, Franche, uh, the Basques, yeah! for the Basque language. Yes, exactly. Like in favor of the, the spread of the Basque language. We have, uh, they say in France we have lots of Basques as well. Yeah, there's a few well, of the Basque lots. countries in France also. Yeah. yes. Where are we going? Uh, Tout à plain uh, Park. Okay. Cool. Okay. Si, si on va reconnaître la langue basque, langue euh, euh, régionale qu'il faut intégrer à l'Espagne, à l'Espagne et à la France. Et à la France, langue euh, internationale. Oh. What is Cody yeah, coming? Like running. Ah, cool. I have absolutely no idea where we are. I don't know where we're going. I don't know where we're to be where we're in Madrid. Somewhere. <laughs> Somewhere in Madrid. Holy Donc là, je suis complètement mort parce qu'on vient de courir euh, au moins euh, une demi-heure avec eux là, 20 minutes. Et là du coup on arrive à une, euh, une petite pièce. Ouais bah ouais. On arrive à une petite fiesta. C'était pas prévu a la base, on est censé être au Prado, hein C'est crois quand mecs euh, qui This is a race uh, for, for uh, supporting the Basque language, yeah. like the spread of the Basque language. Yeah. Because the Basque language uh, has, uh, for a long time, been like uh, going backwards, and yeah. going backwards. Families stop to talk Basque with their children, both in Spain and in the Spanish part and the French part. And yeah. still nowadays, the this process of going backwards is still ongoing, more or less. Yeah. And so. We consider it is important like, to support, to do this kind of publicity yeah. so that people can see that Pascal's which is not uh, something to be shy of it It's still living, although it's been it eight days and Yeah, really intense We did already 20 minutes and we are <laughs> dead Dead, my friend. <laughs> I'm also trying to do something positive because the yeah, yeah. country has been like connected to terrorism for a long time, and it's not positive. Yeah. So we are trying to make something uh, happy. Gorica, uh, what say? is your name, by the way? Lino. Come Lino. Thank you so much. That's nice. That's nice. Tu refais pas mon petit billet? Tu me tu me pourquoi vous êtes là et tout, vous êtes, bah je sais pas, vous avez couru, en fait j'allais, on se joue à la et tout Ah c'est trop bien et tout Là on va juste, on va boire une petite bière, on va payer une bière au copain là, très On va payer une bière, celui qui m'a passé mon petit ça On fait penser au nouveau projet qu'on a en commun avec Steven Et sur, on va vous verrer, c'est sur le voyage et quelqu'un nous disait que le voyage c'était ça, c'était euh, d'aller à la rencontre des gens. C'est pas forcément d'aller loin, d'aller à la rencontre des gens. This is the t-shirt of the football team, yeah. Like the second t-shirt. Yeah. Okay. Cheers, guys. Santé. Cheers. Ah, it's empty. Non, on se prête du love. Non, on diffuse. Apprends-nous le basque. On s'en va les couilles. On est open mind. C'est chasu, vous allez le voir, jusqu'à la fin du voyage. <rire> je vais dormir avec je pense. Je vais prendre l'avion avec. En vrai c'est cool, on est sur une petite place del sol. Tu vois ce que je veux dire C'est là, tu connais Petite place d'El sol, petite bière. Tu peux, ça c'est pour le DAF. Le DAF, tu peux très tu peux très bien imaginer le DAF Nadal qui s'entraîne ici le DAF, avec le sa rotule tu sais, C'est le, le lieu de, de naissance de, Ra, de Rafa Nadal Ah oui. Ah oui. qui s'entraînait contre ce mur Et bref Rafa, tu vois ce vrai. mur le DAF c'est là, que, là qu il que Nadal est venu s'entraîner étant jeune sur ce terrain battu c'est grâce à ce terrain battu qu'il est devenu si fort sur le pas terrain battu Alors on va manger avec des basques parce qu'on a couru avec des basques mais on sait pas trop où s'asseoir Tu sens que les mecs ont tapé l'inclus total, non Oui C'est l'inclus total Oui, c'est l'inclus total. Ah, total Il y a une poubelle il y a une poubelle. Donc là, en fait, on vient de sortir du repas et euh, du groupe de Basques. Donc là, en fait, on vient de sortir... Euh... Donc, là, donc là, en fait, on vient de quitter euh, le groupe d'indépendantistes basques Et euh, on est dans un quartier, euh, je ne sais pas, un peu populaire. On va dire ça comme ça. Et on se dirige... On essaye, en fait, de, trouver, de retrouver notre chemin parce qu'on s'est paumé avec le... Avec l'espèce de. Oui, oui, vous aussi, ah, aussi ah, C'est un monsieur qui nous a aidés à retrouver notre chemin. <rire> Merci beaucoup, monsieur. Euh, on est juste à côté de la Suisse. En Suisse, c'est un Non, c'est un Suisse Non, Genre Grenade, Le... Ouais, vais vas. Oui vie. Je J'ai faire la vie. Oui, tu vas. faire Ouais bon bref, ils sont trop cool les Espagnols. Ah, ouais, ils, cool, <rire> ils sont à la cool totalement à la cool. Ouais du coup ce que je disais c'est qu'en fait on s'est euh... trouvé euh... ouais. ouais voilà, donc fait, fait ça, trop simple. Ouais. Donc en fait j'ai retrouvé, euh... je sais plus de quoi je parle là tellement euh, je, suis, euh... on perdait, on était perdu, je suis. On on paumé... était perdu. Je suis paumé. Non alors. On était perdu. Alors, il perdu, On a fait le, le marathon. On a bouffé, on a bu des bières avec euh, les Basques là. Et donc là, on est un peu paumé dans la ville parce qu'en en fait, on a suivi le marathon sans savoir où on allait. Sans savoir où on allait. <rire> je vais pas y arriver, frère. Ouais Bref, il y a des gens très bizarres quartier, Il y a un bisou. On Et est dans le bon quartier là. Donc là, c'est le, le, le. On est, on est dans le genre de quartier où la police tourne beaucoup, tu vois. En, en mode, il y a une voiture de police derrière une autre, tu vois ce que je veux dire <rire> ah, J'ai plus de batterie, frère. Les deux auberges qu'on fait. Et Ça fait deux auberges qui sont en foule, donc euh, bon, hein, on, va, on va essayer de trouver, euh, trouver un coin où dormir, hein, comme d'habitude. Ok, gracias. Échec, échec, encore une fois échec. Il y a une deuxième auberge à la quatrième étage. Voilà, voilà, c'est le mismo, ah, mismo. <rire> C'est la même, <rire> c'est la même auberge. On appelle deux fois frère. Est-ce <rires> qu'il y okay. a une aloe Merci Merci Merci, amis C'est l'hostal Presidencia López Putain, elle est tendue large depuis tout à l'heure là frère quoi. Donc là en fait on va acheter 2-3 euh, trucs à grailler au, à l'épicerie là, au petit supermarché. 12 serados, 12 serados. 12 serados. 12 serados. 12 serados. ce 12 Qu'est-ce qu'un geek en 2017 Regardez-moi ce, regardez ce smartphone, vous connaissez pas le smartphone à Regardez moi ce bel je suis en train de objet. C'est notre pote. c'est le pote. Donc ça lui c'est notre pote. Il hein. y déjà trois fois qu'on y va. La vidéo. Il est dimanche matin, il est à peu près 9h. C'est fait l'ultimement qu'on est réveillé. Vince prend sa douche. Là, les rues sont. Il n'y a personne. Du coup, on va partir, on va aller faire une petite balade on va aller à un marché aux puces. Et après on va faire une petite tournée, on va faire deux musées d'art. Puis ce sera déjà pas mal, ce sera peut-être l'heure de prendre l'avion après donc voilà. Hola, Hola. Hola. Um, Yasamaraka. Yeah, okay. Bye. Bye bye. Stop. du coup là aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'on va faire Comment ça va se passer Quel va être le plan, on sait jamais un peu comment ça va se dérouler au final Du coup voilà <rire> Pour John, des petites calèches. Il y a trop de monde. <rire> La Casa del Campo. Ouais. On se dirige euh, en fait dans une petite chapelle où est enterré l'artiste Goya. Donc euh, là on vient de voir la chapelle de cet artiste donc qui s'appelle Goya C'est là où il est enterré, il est mort à Bordeaux en France Mais il est enterré ici à Madrid donc, On se dirige où en France Au Prado Au Prado les gars, au Prado Bibi ton ressenti parce que là je suis complètement exténué. Ouais, c en vrai c'était grave cool. Il faut que je l'avoue. Il faut que je l'avoue. C'était vraiment sympa. Bon après c'est parce que j'avais Bibi à côté pour vous donner 2-3 euh, indications. Je sais pas si vous voyez, c'est plutôt fond. Madrid c'est une ville de dingue, 48 heures, c'est court comme d'hab, mais c'est le principe. Donc okay, ça fait kiffer parce qu'en fait on court partout comme on vous a dit, on marche énormément. Euh, on a fait euh, le truc avec les basques hier, le... on a fait la course avec les basques hier, c'était dingue. Et euh, ouais, grosse expérience, grosse expérience à rentrer petit à petit. Parce que demain les gars, demain il y a le boulot. Le week-end interminable. Après les coureurs de Madrid, vous, les frères, je vous, vous présente. <rire> Moi, c'est Clément Delson. Clément de... Delson. On ne saura pas, pas son Ronitos. prénom ni son nom. C'est Ronikos. <rire> Et Mauritius. <rire> Mauritius Donc okay, avec Juanitos et avec Mauritius On va ouvrir un kebab à Madrid ouais. Une chaîne ça s'appelait Kebab <rire> del Sol On a déjà trouvé notre première stagiaire une <rire> vidéo <rire> <rire>